vidéo, nous sommes le 18 juin, euh, donc je voulais vous montrer une petite évolution euh, du potager euh, donc euh, bah, les, les salades, là toute la partie salade euh, en bac bah, ça pousse euh, super hein. elles sont vraiment très grandes, la bourrache euh, bah, c'est en fleurs hein. donc elle se porte très bien là ici c'est pareil hein. ça commence même à monter limite hein, sur celle-ci, donc euh, il faut vraiment que euh, que j'en mange un peu plus là, c'est... Euh ça devient, euh, ça devient urgent, donc euh, voilà, donc là, bah, euh, les aromatiques, ça pousse, là, les aïs et oignons perpétuels, ça pousse bien, là, j'en je, ai planté un en terre, ça se greffe, là, ici, on voit qu'on en a un aussi, ici, donc, euh, je, vais, je, je le ferai descendre pour qu'il s'implante, les petites salades, c'est pareil, ça pousse bien. La merthencia maritima, là, c'est, elle, elle s'étend à une vitesse, c'est impressionnant. Donc, euh, voilà. Donc le persil, bah, le persil, ça pousse, euh, ça pousse, mais ça pousse pas non plus super vite. Euh, je, je me rassure parce que en fait, euh, d'autres personnes ont, ont des problèmes à, à obtenir un beau persil et, et moi c'est pareil. Donc euh, voilà. Celui-ci, je l'avais euh, mélangé avec de la ciboule. La ciboule pousse bien, mais euh, le persil, euh, c'est pas ça. Voilà, donc un petit, euh, un petit poids sur les bacs, donc euh, notamment les tomates. Donc on voit que les tomates euh, qui, euh, qui sont en fait les semis de janvier, euh, poussent, euh, poussent vraiment très bien. C'est toujours les plus belles hein, au niveau des bacs. Donc ici, bah, c'est un peu l'anarchie, là, il y, a, il y a de la bourrache un peu partout, il y a les haricots qui prennent aussi beaucoup de place. Ici, j'ai mis un, un concombre, donc, euh, donc ça pousse, hein. il m'en reste plus beaucoup euh, des concombres qui ont bien fonctionné. Donc celui-ci, je l'ai mis euh, tout de suite après avoir fait un petit pot... Euh, L'avoir semé en petit pot, je l'ai tout de suite mis en terre. J'ai pas fait d'étape intermédiaire et en fait, je m'aperçois que bah, c'est la meilleure solution. En tout cas, moi je trouve que c'est la meilleure solution. Et ai, D'ailleurs, je compte l'année prochaine commencer mes semis de, de cucurbitacées à partir du moment où je mettrai mes, mes pieds de tomates en terre dans la serre. Pas avant, je trouve que ça sert pas à grand chose, sachant que ça pousse beaucoup mieux quand on les, on les met directement dans la terre. Donc ici on a les, les piments, donc piment d'espelette, piment de cayenne, les cacahuètes. Donc ça pousse super, vraiment elles ont une plus belle tête que la dernière fois. Elles ont toujours des feuilles un petit peu attaquées là. Bon, le, les feuilles qui ont repoussé sont beaucoup plus jolies. Voilà, donc la broche aussi ici, donc de ce côté là euh, donc on a le, le coqueret du Pérou donc on voit qu'il a bien poussé, il y a deux départs maintenant, Voilà, une partie là qui, qui faudra que j'accroche, euh, les semis de tomates de février bon, qui sont beaux hein, mais qui sont beaucoup moins beaux bien sûr parce qu'ils ont été plantés après euh, les semis de, de janvier je pense que si je les avais mis à la même période ils s'en sortiraient aussi bien que que ce ceux de janvier, voire peut-être même mieux puisqu'ils étaient plus jolis au départ en semis donc là voilà, j'ai toujours un pied que j'avais gardé au cas où j'aurais des soucis voilà comme c'est un des derniers semis implantés donc du coup ils sont, ils sont petits mais ils reprennent un peu du poil de la bête là parce que ils étaient vraiment pas beaux quand je les ai mis euh, celui-ci et celui d'à côté là donc là ça a l'air d'aller beaucoup mieux donc ici les haricots euh, donc les haricots en grain ici donc euh, voilà j'en ai remis d'autres euh, tout comme euh, les premiers haricots euh, des améthystes parce que euh, j'avais eu des trous à cause des des limaces donc ici j'en avais plus assez donc j'ai complété avec des abétistes ils n'ont pas les mêmes couleurs en fait on voit là ici les tiges verts vert clair et là elles sont euh, plus foncées et donc ici ce sont tous les poivrons qui cette fois ont l'air d'être partis. même celui-ci qui n'avait pratiquement plus de feuilles en fait euh, sur la base sur la tige en fait euh, ça monte euh, sur le haut de sur le haut les, les, les, les feuilles euh, grossissent en fait. Donc ici j'ai mis quelques pieds de tomates euh, spontanés comme je le disais à mot euh, du jardin d'Alequil. Donc celui-ci ça fait partie des des semis spontanés alors, je sais pas du tout ce que c'est euh, sans doute euh, des tomates de l'année dernière en fait euh, je, je pense que je me rappellerai en fonction de la forme euh, de la tomate euh, j'arriverai à retrouver le nom mais là j'ai aucune idée euh, de, de ce que ça peut être ici on a euh, un alors c'est un, un tomatillo pourpre donc euh, normalement c'est un physalis, donc c'est plus ou moins la même famille que que le coquet du Pérou donc euh, voilà c'est la première fois que j'en fais donc je sais pas du tout quelle tête ça j'en avais deux mais euh, l'autre est mort en fait donc c'est pour ça que j'ai complété le trou avec un, un semi de tomates spontanées voilà donc ici on a aussi euh, d'autres pieds bon, qui sont pas euh, en super forme non plus hein. j'ai toujours j'en ai encore un ici euh, bon j'ai l'impression que j'ai pas l'impression que ça que ça va le faire mais bon au cas où on verra bien voilà donc encore ici les pieds de tomates qui poussent pas mal mon deuxième pied de concombre donc je pense que je vais en acheter à la jardinerie ou alors je vais en refaire mais ça va être très long à obtenir donc je pense que je vais en acheter quelques-uns on va dire entre 2 et 4 pieds à la jardinerie pour mettre au bout de mes bacs pour avoir quand même quelques concombres même si cela devrait pousser, ça risque d'être long. Là j'ai mes carottes que j'ai toujours pas éclaircies. Là il faut que je m'en occupe parce que là, ça vient, elles vont devenir trop grosses, ça risque de poser problème. Euh, donc je vous montre un petit peu les pommes de terre. Les pommes de terre, elles sont toujours énormes. Les plus grandes doivent faire 1m10, 1m20. Et en gros ça fait à peu près un mètre quoi donc euh... voilà j'ai un choucail euh, qui a encore été mangé par des, des limaces, on voit la, la bave de limaces. ici une salade witlof. Donc euh, voilà, elle, elle, elle, elle s'accroche en fait euh, le long du grillage. Donc je pensais pas que ça montait aussi haut mais c'est assez impressionnant, hein. c'est vrai que c'est la première fois que j'en fais monter, c'est assez rigolo. Je passe par ici parce que l'autre côté, je peux plus trop passer avec les, les pommes de terre. Hein. Donc, euh, où est l'autre pied Je crois qu'il est ici. Voilà. Donc, le deuxième pied euh, de tomates spontanée. Alors, celui-ci, je sais pas ce qu'il a. Euh, on a l'impression qu'ils sont encore attaqués par le pied. Donc, euh, je. sais pas la première fois que ça arrive. Donc, je me demande s'il n'y a pas une... Je ne sais pas, un campagnol ou un... ou alors, est-ce que c'est des... des vers, là, comme avait eu William, qui attaque les racines. Euh, alors ici, mes... mes bacs avec mes poireaux Saint-Victor. Les semis de Whitloff. Euh, bah, voilà, elles ont bien grossi, il faudrait que j'en mette en terre, là. Je n'ai pas eu le temps, mais qu'est-ce que c'est que ce trou bizarre, il y a un trou là. On voit d'ailleurs qu'il y a plusieurs choses là, je ne sais pas ce que c'est que c ces formes dans la terre. Bon, bizarre. Là sur euh, la vigne, euh, bah, j'aurai quelques grappes. Hein. Il y en a une autre là. Bon, Voilà, c'est euh, la première année donc euh, ça sera déjà ça. Donc là le céleri rave les choux qui sont un peu mangés même j'ai l'impression et euh, les roses trémières qui sont en bordure là et j'ai aussi mes mes betteraves là j'ai quelques betteraves là, au bord en bordure ici donc j'ai deux variétés j'ai donc la Burpee Golden et la Shioga. Donc, euh, voilà. donc là, c'est le mélange mellifère que j'ai installé il y a quelques semaines. Donc euh, voilà, ça continue de pousser gentiment. Et donc là, j'ai les poireaux qui montent, les oignons rouges le Red Baron j'ai encore euh, donc un pied de melon ici. Donc encore euh, des tomates, là j'en ai tout le long, euh, quelques pieds, les plus petits qui me restaient. Donc les cucurbitacées, euh, ici on met sur la courge de turnut, des semis de salade. Donc là c'est pareil, il faudra que je les, je les replante. Encore des, des tomates, ouais, celui-ci n'est pas super, mais bon, on en a vu de cette taille et qui ont bien repris quand même. Voilà. Donc là, j'ai encore un pied ici. Ici, je crois que c'est le courge butternut, il me semble, je sais plus. Non, c'est le petit marron red curry, Donc déjà, est déjà assez joli. Encore des pieds de tomates, encore un peu de salade. Voilà. Et ici, celui-ci, euh, dans l'ancienne vidéo, j'essaierai de remettre les images. Vraiment, il n'était vraiment pas terrible. Et hop, celle-ci qui était vraiment, qui faisait vraiment la tête, je viens de remarquer qu'il y a d'autres feuilles qui repoussent. Donc euh, même quand elles sont comme ça, moi je pense qu'il y, y a de l'espoir. Et ben, regardez, il s'est remis. Il n'y il avait vraiment que quelques touches de verre dessus. Euh, vraiment, Tout le reste, c'était vraiment pas beau et il s'est remis parfaitement donc encore un plan de tomate et ici on a donc une courge butternut et à côté c'était la courge spaghetti. donc ici la a pas donc bah, les tournesols sont assez grands celui-ci n'a pas encore fleuri mais ça devrait pas tarder là j'en ai un autre ici qui a fleuri mais qui a été attaqué par les, les pucerons donc je l'ai traité avec du savon noir, là celui-ci c'est le plus joli donc pareil ils étaient aussi attaqués hein. euh, celui-ci aussi joli il ouais, y, y a plusieurs feuilles, on voit que les, les feuilles ont bien été attaquées hein. donc, euh, je pense que les limaces sont donnés à cœur joie là et donc derrière on a le les petits pois grimpants je pense qu'il y a un problème de synchronisation évident dans la mille pas. c'est clair que les petits pois l'année prochaine ou les haricots grimpants, je les lancerai bien après que les supports se soient et bien poussés en fait parce que là voilà, on voit que bah, les... surtout certains tournesols comme celui-ci sont vraiment petits euh, le, le maïs, pareil, ça pousse, mais bon, euh, j'essaie de les dégager de temps en temps pour euh, essayer de leur donner un peu de, un peu de lumière. Mais bon, voilà, c'est vrai que là, euh, c'est la première fois que je fais ça, donc euh, ça peut pas être parfait euh, du premier coup. Ça sera mieux l'année prochaine, c'est évident. Donc le maïs, c'est du Golden Bantam. Ici j'ai refait des radis de 18 jours parce que les premiers n'étaient pas terribles. Le problème c'est que je pense qu'en bac les radis c'est pas génial. Enfin, en tout cas moi j'ai pas des bons résultats, il faut les arroser régulièrement, il faut s'en occuper et je trouve que là en pleine terre à l'ombre c'est bien mieux. Là j'ai encore quelques, quelques semis de salade là. Ensuite j'ai refait des choux de Bruxelles parce que je n'avais pas réussi à les faire en semis en petit pot donc euh, ça marche beaucoup mieux là en pleine terre et j'ai refait quelques betteraves donc euh, d'autres variétés donc euh, betteraves plates d'Egypte betteraves d 3 2 et euh, les artichauts, ça n'a ça pas poussé j'ai aussi des choux chinois et du céleri rave que j'ai refait aussi Les, les oignons de oignons de Roscoff euh, il y a des, éche, des échalotes alors je ne sais plus quelle variété des oignons rouges de Baron et donc on a encore des échalotes euh, griselles qui sont euh, le long là ici mon seul et unique euh, pied d'artichaut donc euh, j'espère qu'il va tenir le, le coup parce que j'ai cuit Donc euh, bah là les fraises c'est fini, hein. bien qu'il y en ait qui soient remontants, bon, il y en a très peu et en général elles sont mangées par les fourmis. Donc euh, bon, en même temps euh, ça devenait un peu lassant de manger des fraises euh, tous les soirs, donc euh, bon, c'est pas plus mal que ça s'arrête. Hein. Voilà donc les pommes de terre, hein. je vous les remontre de ce côté là et Sarpo Mira, qui est une variété euh, totalement insensible au Mildiou euh, elle avait du mal à, à, à pousser, elle poussait plus, plus lentement que les deux autres donc ici on a des carolus et de l'autre côté on a de la Mona Lisa au fond et euh, voilà la Sarpo, on voit qu'elle a pratiquement euh, rattrapé son retard en fait donc ici j'ai de l'ail violet donc euh, l'ail violet euh, il faut que je le j'ai pas eu le temps de le faire je vais m'en occuper donc euh, toujours les, les pieds de tomates euh, que je vous ai montré euh, quand j'ai fait la taille euh, des tomates. Donc je ne vais pas vous les remontrer, mais bon voilà ça continue de grandir euh, gentiment. Donc on va dire que dans l'ordre, les pieds de tomates de la serre sont les mieux réussis. Ensuite on a l'abri et ensuite on a les bacs de culture. Donc euh, euh, il est clair que à terme, euh, dans un futur proche, euh, je vais fermer cet abri euh, déjà pour euh, améliorer la pousse des tomates à l'intérieur et aussi pour pouvoir euh, y positionner mes semis euh, au, au printemps donc euh, pour améliorer la transition entre les, les semis euh, faits euh, dans la maison et euh, avant qu'ils soient plantés en pleine terre euh, je, les, je vais créer des étagères ici sur la partie gauche là. les, les 3 mètres parce que l'abri la, fait 6 mètres euh, de long donc euh, je réserverai 3 mètres pour euh, mettre euh, deux niveaux d'étagères et euh, en dessous, euh, je pourrais euh, euh, planter mes premiers euh, plants de tomates, euh, comme en, en début d'année, là. Mais euh, je maintiendrai euh, les portes fermées euh, pour euh, aider mes, mes, mes semis euh, de tomates à faire leur transition ici. Enfin, mes semis de tomates et, et d'autres euh, plantes, comme les, les poivrons, qui n'étaient pas vraiment très jolis, euh, parce que, je pense, par manque de lumière... Hein ça paraît assez logique ici euh, donc ici on a les, les haricots rouges euh, pour faire du chili là. je pense que les, les limaces euh, ont fait une radia aussi euh, là dedans on voit des trous un peu partout mais bon globalement comme ils poussent assez vite ça n'a pas l'air de les pénaliser plus que ça donc voilà voilà, donc, euh, bah, écoutez, euh, j'espère que vous avez apprécié la balade. Donc, euh, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce en l'air. Euh, partagez la vidéo si vous en avez envie et euh, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. A bientôt.